Allez, première douche froide sous les conseils du coach. 105. J'espère que je vais faire quelques kilos. Oh, C'était une bonne séance. Bon, combien j'ai perdu Eh ben voilà, 30 kilos, une séance. Put the place up Yo. Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Donc aujourd'hui on va parler d'une recette miracle qui ah oui. peut vous permettre de perdre 10 kilos En laissant de la masse en même temps, en, en très peu de temps, ah il oui. suffira juste... 5 jours 5 jours 5 jours <rire> Il okay. suffira juste de prendre une douche euh, très froide de 5 minutes pendant 5 jours et vous allez voir euh, 10 kilos en moins ça. Euh, des muscles qui vont vous pousser de partout C'est ça la vérité de nos transformations maintenant on donne ça aux clients, on se fait pas chier, manger des burgers, t'as des douches froides Ah pourquoi on va se casser la tête casser à, à faire des pdf, mais à suivre la, la diète, à suivre l'entraînement Non Alors qu'avec une douche, C'est oh, les les bon, bah, cool. Donc les gars sur notre site internet vous trouverez des programmes à 400 euros Pour vous indiquer comment bien se laver voilà, Bien Bien s'abonner <rire> Pas température de l'eau, <rire> c'est n'importe quoi. Fait. Donc les gars, nous ici sur les vidéos Force, euh, de temps en temps, ok, on vous donne euh, des programmes, on vous donne des méthodes d'entraînement. Que... Mais la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est vous recentrer sur les choses essentielles. Ça. Parce que tout a déjà été fait sur euh, YouTube. Si vous voulez une méthode Force, vous allez la trouver. Euh, si vous voulez des entraînements, vous allez la trouver. Donc nous, notre but, c'est qu'à chaque fois que vous allez regarder Fitness Fusion, vous allez vous dire. Ils ont raison, il euh, ne faut pas se prendre la tête, il faut faire les choses carrées et simplement, et ça va marcher. Nous, on vous a toujours mis en avant les essentiels, c'est-à-dire entraînement, alimentation, repos. Il n'y a rien de mieux en ah. fait. Il suffit de calculer vos macros, manger ce qu'il faut pour votre corps, avoir un entraînement intense et bien agencé, dormir 7-8 heures minimum, je dirais, ce qui n'arrivent pas Après, euh, voilà, chacun son sommeil. Même au mieux, c'est vraiment important voilà. le sommeil à... À l'instar de la diète et de l'entraînement c'est la même chose C'est ça et juste avec ces trois trucs là Vous allez avoir un très bon physique en fait vous avez des simplement. monstres les gars, les, les plus gros physiques ça. que vous voyez sur les réseaux, c'est simplement qu'ils respectent ces trois piliers. Des si voyez... monstres euh, et des piliers supplémentaires quand même. Hein. <rire> ouais pour certains <rire> c'est vrai, il y a du dopage on le sait les gars. Mais <rire> en tout cas pour les mecs naturels, euh, c'est ces trois ouais. Ouais, piliers là, qui, euh... chez les natifs, c'est ce qui marche. Si vous voyez des recettes miracles, des pilules magiques, euh, des douches froides, et des lumières rouges, voilà. C'est des choses qui ont été prouvées scientifiquement qui marchent, mais bien sûr derrière ah euh, il oui. y a des entreprises qui sont là pour, pour vous vendre des choses. Chose. Donc, ils vont orienter les études pour pouvoir vous faire acheter. Euh, donc, peut-être que ça marche, mais en tout cas, euh, euh, la réussite de ces méthodes là sont vraiment minimes. C'est pas ce qui va transformer votre corps. Donc, euh, le but c'est vraiment de se ça. recentrer sur les essentiels. Et même si ça fonctionne, ça sera pas ça va améliorer votre physique de quoi De 1% et encore, et, et encore, c'est encore. encore. On parle de quelqu'un qui est déjà très carré sur la diète, carré surtout qui va rajouter des, des petits ajouts qui vont venir améliorer très léger. Donc, si quelqu'un veut faire ça pour se transformer une douche froide, vous allez transformer des mouches Et en plus par rapport au temps apporté à, cette, à ces méthodes, parce que là on parle de douche froide mais peut-être qu'il y a des méthodes qui prennent encore plus de temps Ça fera déjà trop, ben faire oui. à manger ça nous prend du temps, s'entraîner ça nous prend du temps, dormir ça nous prend du temps vrai. surtout pour toi ouais. Réveille toi, hein. tu te rends ça merde. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a un youtubeur ou euh, un coach qui vous vante euh, une recette miracle euh, qui sort de l'entraînement, de la diète ou de l'entraînement, méfiez-vous les gars. Bien sûr, ouais il y a des méthodes à ajouter qui vont être utiles. Par exemple, euh, tu es un sportif de haut niveau, tu ne vas pas prendre des douches tu vas prendre des bains gelés. Là ouais, c'est ouais. du... utile pour récupérer, mais on parle de cas précis. C'est ouais. pas un monsieur qui fait trois fois 10 tu vas prendre des bains froids. Voilà. donc bain froid pour la récupération, donc Bien sûr, pour être plus apte à s'entraîner derrière, pour recasser encore plus de fin. ses fibres là ok, mais euh, bain froid, euh, pour euh, parce que mon sang il va se dilater, ouais, ça. ça va brûler pas jeter dans ah, la côté c'est bon ouais, en gros c'est, ils, ils expliquent que la douche froide, ça va brûler plus de calories parce que votre corps pour se réchauffer, il, il a besoin de brûler des calories voilà c'est ça. Va euh... juste à faire brûler mes frères, tout ce qui va te passer ah, non, nous, est... Éviter d'être <rire> malade, éviter ces conneries. Après ce qui est bien euh, au niveau de la douche froide, c'est que bah, si as du mal à travailler le matin, non. Bah, non. Après... Bonne douche chaude, je suis bien après. Ouais mais, mais tu dors encore. Non Je suis bien À 45 là, il me brûle <rire> Bref, moi je sais que si vous avez du mal à être productif, une petite douche pâte ça va vous réveiller, vous allez tout taquer derrière. Ça forge un peu le mental, voilà. et en dehors de ça. Non, mais c'est vraiment. Ça libère des hormones du plaisir. Euh, des hormones de la douleur aussi. Et le problème, voilà, voilà. Voilà. problème c'est que le bien-être il, il est pas là, les gars. C'est un con. La vie elle est déjà assez dure quand bien on fait sûr. de la musculation. Ça fait déjà mal à la salle, c'est pas pour se faire mal, même chez nous. C'est bon, on arrêtez va se calmer, les gars. Bon, on va pas parler des autres méthodes bizarres, mais en tout cas, que ce ça soit là, des là. méthodes ou des exercices les Gars, euh, fuyez, fuyez, fuyez, bien sûr. Désabonnez-vous de ces chaînes, concentrez-vous euh... sur l'essentiel. Euh, voilà, et l'essentiel, ça se passe où Ça se passe chez Fitness Fusion. Voilà, ah les gars, donc pour ça, ça abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes au bon endroit pour progresser, les gars. Nos vidéos sont là pour vous motiver. Exactement. Euh, les vidéos du mardi, c'est très court, c'est 8 minutes. Vous la regardez. Le lendemain, je vous promets que vous allez faire un meilleur séance de votre vie. Comme disent euh, certains, certaines personnes qu'on a pu côtoyer, nos fake just training. Quelque chose, ça me dit que, que c'est pas des vieux. J'aimerais bien les revoir, ceux-là. Des, des petits vieux, je crois. il y en a, là, il y a une canne même Tu l'as vu, je crois qu'ils sont à stress. Il y a du mal à marcher un peu. On devrait, ouais, comme ça, un peu. On devrait aller les revoir. <rire> bon, c'est prévu, les gars. C'est prévu. On va vite retrouver les doubles dragons parce que c'est la team QNT. D'ailleurs, est... vous le voyez derrière nous. Tous les produits sont toujours disponibles sur le site internet QNT.sport. Les... Voilà, <rire> ça doit être dans, <rire> dans ces zones. un truc d'accord. <rire> les gars, moins 20% avec le code fitness Fusion. Voilà, ici il n'y a pas de douche froide, de trucs bizarres, mais il y a Allez. les compléments alimentaires. Et eux sont, sont utiles vraiment. Voilà, quoi. ils vont pas trouver d'eau magique. Il voilà. n'y a pas de, de jus de tribulus qui vont te faire prendre 40 kg de muscle, il n'y a pas ici. C'est <rire> ça. Et surtout, on n'oublie pas notre site internet Évidemment. où on vous fait vos analyses morpho-anatomiques, les plans alimentaires, euh, les programmes sportifs. Ça. Vous avez l'habitude, c'est le mardi, c'est notre pub, les gars. faut bien qu'on perdure sur YouTube et pour ça, il faut rentrer un peu d'argent. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir et nous, on vous aidera dans votre transformation physique. De toute façon, c'est simple. Vous nous payez et nous, on s'occupe de dormir pour vous, manger pour vous, s'entraîner pour vous. Vous restez dans le canapé et... Mais voilà c'est bon, ah, attention à l'escroquerie <rire> quand même hein, parce que les efforts <rire> les gars c'est vous <rire> qui allez les faire pour les inconsciences Mais nous on sera ça vraiment derrière votre cul pour être sûr que vous les fassiez Ce serait pas un métier incroyable On te paye et tu rattrapes les heures de sommeil des gens et c'est pour eux que ça oh, va Moi j'aimerais trop me montrer On me paye, je m'entraîne et c'est lui qui prend ouais, Me début <rire> Les gars on a peut-être inventé une nouvelle <rire> méthode C'était Fitness Fusion de FM. Vous étiez en présence de Pimous et Didjo Force Alors comme métier j'aimerais trop The Bee <rire> voisins, ouais. Ah, ils chantent quoi dans la douche, les gens Moi, j'aurais chanté « It's raining, man ». Salut les ZemZem. Rappelle-toi de ce que la musculation t'a apporté. C'est pas un simple sport. On en a tous besoin. Et on aurait dû pouvoir garder nos gars. Malheureusement, le gouvernement n'a décidé autrement. Mais rien n'est perdu. La FF a tout prévu. Dès le premier confinement, on s'est organisé pour vous sortir les meilleurs programmes personnalisés. Depuis des jours, des semaines, des mois... On travaille vos programmes avec la même rigueur que nos physiques. Si ceux-ci sont notre vitrine, notre travail sera à leur image. Puissance, force, endurance, vitesse. Vous pensez que nous sommes motivants Mais ce sont vos retours qui nous permettent de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Laissez-nous vous rendre l'appareil en devenant vos coachs personnels. Si nos vidéos vous motivent une fois par semaine, aujourd'hui nous pouvons être à vos côtés au quotidien. Si ton corps d'aujourd'hui est un adversaire redoutable, avec la FF à tes côtés, tu ne seras plus seul à l'affronter. Le coaching personnalisé, c'est du 3 contre 1. DJO, Pimous, 2 coachs, rien que pour toi.